On a commencé euh, l'histoire de la reconversion de la centrale de corde en 2015 et ça fait maintenant 7 ans qu'on est dessus. Dans l'optique d'une économie circulaire, on a été chercher des déchets et est né euh, EcoCombust avec les salariés, avec la CGT depuis le début et depuis 7 ans en soutien. Euh, qui, euh, En fait EcoCombust, c'est quoi On remplace le charbon par euh, les déchets de, de meubles qui sont mis en déchetterie, qui sont voués à enfouissement on les valorise, on en fait des pelets et euh, ça remplace très facilement le charbon euh, dans notre centrale de production, mais aussi ailleurs pour du chauffage urbain. Et il a fallu contraindre à chaque fois toutes les étapes, que ce soit EDF, que ce soit le ministère, par la grève, pour justement les mettre sur la table et leur dire que de toute façon, nous, on a décidé d'avancer, donc il faudra faire avec nous, sinon on n'ira on ira pas plus loin et on arrêtera le travail. La ministre euh, de la Transition énergétique a décidé euh, le 26 euh, février dernier de euh, lancer un appel à projet pour aller vers cette filière de pelets issue de, de déchets. Et donc elle lance un, un appel à projet pour faire au niveau de la France une filière de production de ces pelets, sur lequel euh, elle incite justement dans ses propos EDF et, euh, et les porteurs d'éco-combustes à postuler là-dessus et donc qui pourraient nous permettre de construire cette usine sur le site de Cordemay et pour nous permettre de pérenniser les emplois. D'abord décarboner notre production électrique et puis de toute façon à l'avenir, puisque c'est une filière qui a vocation à remplacer le charbon en France, ça va pérenniser nos emplois et des emplois industriels au statut des IEG. Nous, sur l'usine, on va commencer par produire autour de 125 000 tonnes de pelets annuels. Mais il est probable que la France lance jusqu'à 500 000 pelets, euh, pelets, euh, tonnes de pellets par an. Donc ça peut créer quand même au niveau de la filière très rapidement plusieurs centaines d'emplois au niveau en France, si EDF s'en approprie très bien. En tout cas, ça vient avant tout des salariés qui ont pris à bras le corps la défense de leur emploi. Et le nerf de la guerre, bien évidemment, la rentabilité, ce qui a amené en juillet dernier EDF à prendre la décision d'arrêter ce projet et d'envoyer une lettre en disant de toute façon, il n'est pas assez rentable pour nous. On, a, on gagne plus d'argent en brûlant du charbon qu'en prenant votre projet, même s'il si répond à toutes les vertus de la transition énergétique. On n'a pas pris ça pour argent comptant et on a continué dans cette démarche. Et d'ailleurs, depuis septembre, on a fait un rassemblement le 16 septembre dernier sur corps de Mai, qui a permis aussi de relancer une dynamique autour de, de comment on fait pour construire et amener des industriels sur un projet porté par les salariés. Et on a trouvé des industriels, on a trouvé pas près, on a trouvé Européenne de Biomasse. On a été reconvaincre EDF, on a été aussi convaincre le ministère pour que le sujet puisse vraiment revenir sur la table et qu'il euh, décide maintenant de lancer cette filière. Donc on va dire, on a eu raison de continuer. On a réussi à trouver des industriels et qui ont été très intéressés par le projet et l'état d'avancement de notre projet, qui voient ça comme une filière d'avenir et qui décident d'investir. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on en récupère le fruit par les emplois. Ils espéraient nous fermer en 2020. Ensuite, ils nous ont dit 2022. Et puis, on a gagné 2024 à 2026. Et là, vu ce qui est en train de se passer, on verra bien. En tout cas, ils ont la volonté de nous fermer au plus vite. Nous, ce qu'on essaye, c'est de les construire. Alors, parle déjà le côté indispensable de la centrale de Corremey pour le Grand Ouest pour l'approvisionnement électrique et puis justement en décarbonant il va falloir à un moment donné se poser la question c'est quoi l'utilité est-ce qu'ils veulent fermer pour fermer parce qu'on a été une centrale à charbon un jour on sera une centrale à charbon toujours et qu'il faut nous fermer ou alors est-ce qu'on si on passe dans une centrale à biomasse justement on est quand même vertueux plus vertueux que d'autres énergies et, euh, et donc on pourrait construire un avenir autour de ça c'est des questions qui se restera encore en en suspens qui vont dépendre bien évidemment des échéances présidentielles à venir et du choix qui sera fait sur l'horizon énergétique puisqu'il est tellement politique aujourd'hui qu'on a du mal à cerner une logique industrielle derrière tout ça.